ça fait vraiment plaisir de vous rencontrer donc comme promis je vais vous montrer mon jardin d'accord comme disait Voltaire il faut savoir s'occuper de son jardin son jardin intellectuel et le vrai surtout avant l'intellectuel pour comprendre comment ça pousse comme le savoir et la connaissance parce qu'il y a certaines personnes qui disent sur internet je vous montre ça c'est des romars Ici, certains euh, sbires euh, des... comment on appelle ça... des détracteurs à mon sujet qui disent que je suis un riche, je ne suis pas riche, regarde, je fais des économies. Toi, tu es un train de savate et tu n'es pas capable de, de rien faire. Regarde ce que moi je fais. Et avec ma femme, bien évidemment, qui s'en occupe beaucoup, on est deux. Regarde ce que nous on fait, on n'est pas des trains de savate. Hein? Comme toi. Et toi, tu dis que je suis riche. C'est à 50 ans, tu n'as pas été capable de mettre 20 000 euros de côté, tu n'es pas capable de partir de Paris parce que tu n'as rien dans le froc. Alors moi, je suis pas riche, regarde, je fais des économies. Et ça, tu vois, je fais des boîtes de conserve et je nourris mes enfants et pas avec des trucs euh, toxiques, t'as compris, regarde, ça c'est des petites tomates cerises, regarde, ça coûte cher ça, hein, hein dans ton marché à côté de chez toi, hein, hein viens dire encore que je suis riche, t'es un incapable, moi je monte ma maison et je fais mon jardin, c'est tout, je suis pas riche, je suis un français qui me débrouille, et dans le groupe des français je pense que je suis intéressant, hein, je pense que les Français préfèrent un mec qui est capable de les nourrir qu'un train de savate qui crache sur les autres. On va pas euh, s'éterniser. Ça, c'est les courgettes jaunes. Comme l'année dernière. Ça, regardez les courgettes, elles sont énormes. Regardez-moi ça. Elles sont enfin elles sont énormes. Elles sont petites là. Hein. Et j'en ai des énormes. Je vous ai montré hein, l'année dernière. Bon là, j'en ai pas beaucoup cette année. Lui, il est malade. Parce que c'est pas une science exacte. Là on a un petit peu de céleri, je vais essayer le plus vite possible. Ça on est sur des russes, des tomates russes, euh, des euh, noires de Crimée, excusez-moi. Mais la Crimée est russe il me semble maintenant. Donc voilà, regardez, des belles tomates, elles sont magnifiques. Euh, des bernes, il me semble que c'est d'origine allemande mais je ne suis pas sûr où suisse. Elles sont magnifiques, regardez, regardez ces bernes. Des 300, des 500 grammes. Hein. Moi je ne suis pas un rigolard moi. Tu vois et ça me gonfle en fait, de me justifier, ça me gonfle. Du thym, regarde mon petit thym. Les salades, hein, j'ai des salades. Un pied de tomate qui est né naturellement dans la serre. Donc tu vois, c'est du naturel. Hein. Euh, D'ici, euh, F... là c'était des, F... des F2. Donc dans 8 ans, euh, j'aurai ma propre espèce. Et les abeilles font le travail. Et ça, on est sur encore de, de la berne. Et regardez celle-là, je vous mens pas les gars. Regardez, la punaise, elle est énorme. Maman elle est... Je sais pas si vous voyez, mais... Punaise, elle est énorme. Voilà, le poivron. Tu vois Tu vois, le poivron. Les poivrons, il y en a beaucoup. Mais... Je sais pas si tu vois là. Regarde ces poivrons. Regarde là. Tu vois là Tu les vois, les poivrons Ils sont énormes ça c'est mon melon, ok, et là je vais vous montrer la poivron encore, aubergine, je sais pas si tu la, si tu la vois, regarde l'aubergine, hein? hey. regarde celle-là comme elle est grande, je l'ai pas vue, tu as vu ça, regarde, hein? tu nous montres ton jardin ou tu joues de la flûte, parce que moi je parle pas, moi je montre, je respecte mes abonnés, je suis pas un mytho comme vous les gars, Regardez, mais ma femme s'en occupe beaucoup. Hein. Moi, tu sais, il me... faut rendre à César ce qu'il y a à César. Mais on est deux. Ça, c'est le melon. Et regardez, il y en a plein, là. Vous pouvez regarder. OK. J'en ai neuf. Hein. Voilà, pour terminer. Vous voyez, là, il y en a plein. Je ne sais pas si vous les voyez tous. Lui, il se cache. OK.